Alors normalement, pour ce tour de magie, je commence par donner le jeu à mélanger au spectateur. Là, il se trouve que je suis tout seul, j'ai pas de spectateur, donc bon, c'est moi qui fais les mélanges. Mais euh, en théorie, le tour est complètement impromptu, il peut être fait avec un jeu emprunté et mélangé. Bien, alors, pour cette expérience, je vais avoir besoin de deux cartes indicatrices, qui seront euh, deux as, il va y avoir euh, l'as de cœur, très bien, et il me faudrait... L'as de pique, ce serait top. Alors, où est-ce qu'il est qu L'as de pique. L'as de pique. Ta, ta, ta, ta, ta. Ben alors, où est-ce qu'il est qu Il ne doit pas être bien loin. L'as de pique. Voilà. Très bien. Alors, j'ai mes deux cartes indicatrices Et on a le jeu qui a été mélangé. Et dans ce tour, donc, je vais vous expliquer une propriété assez méconnue des cartes à jouer rouge et noir qui en fait ont des propriétés très proches de ce qu'on peut avoir en physique avec euh, l'huile et l'eau. C'est-à-dire qu'en physique, euh, l'huile et l'eau sont deux substances euh, non miscibles. De même que les cartes rouges et noires, en fait. C'est-à-dire que si j'attends suffisamment longtemps, même si les cartes ont été mélangées avant, j'aurai toujours euh, plutôt des cartes rouges d'un côté, et plutôt des cartes noires de l'autre. Et vraiment, à partir du moment où on attend assez longtemps, en fait, euh, ça marche très très bien. Hein. Alors je vois un peu dubitatif, donc on va recommencer et de la manière la plus claire et limpide qui soit, je vais juste séparer le, le jeu de cartes en deux, sans changer l'ordre des cartes, cartes que le, les spectateurs ont pu mélanger avant, et on va attendre. Et si on attend suffisamment longtemps, normalement je devrais avoir les cartes rouges de ce côté, voilà c'est encore un peu tôt, donc je vais attendre un petit peu plus et normalement voilà, j'ai les cartes rouges de ce côté et les cartes noires de celui-là. Voilà. Так.